Salut, bah bienvenue sur la chaîne! J'espère que le son sera mieux cette fois. Euh, euh, en tout cas, bah bienvenue aux nouveaux, nouvelles personnes qui se trimballeraient sur la chaîne. Euh, je fais des vidéos un peu de tout, un hein, sac d'évacuation, euh, d'urgence, des trucs un peu dans ce sens-là. Euh, et un peu de la résilience aussi. Enfin, en tout cas, j'en ai dans l'idée. On verra si ça peut se, se lancer là-dessus. Il y avait un petit temps, j'avais parlé des euh, boissons fermentées. Donc, avec ce putain de livre-là, voilà. j'ai euh, fait différents tests euh, euh, donc euh, voilà je vais vous montrer 2-3 photos là donc avec le kéfir d'eau donc euh, le, donc c'est une boisson euh, tu mets 2-3 deux, bricoles trois, deux, trois donc du kéfir de la flotte sucre euh, la raisin sec des fruits ça dépend de, de la recette ça donne une boisson orange qui est fermentée et qui au bout de deux jours est consommable et normalement pendant plusieurs mois euh, en restant au frais le souci, c'est que ça fait un peu comme du vieux coca, entre guillemets, tu vois, ça fait toujours un peu des petites bulles, euh, ce qui fait que bah, ça fait du gaz, hein, c'est un peu sous, sous pression, quoi. Donc, euh, c'est pas dérangeant, ça fait un petit goût euh, pétillant, on va dire moins fort que du perrier, en équivalent. Euh, mais voilà, et du coup, j'avais parlé également du kombucha que je voulais faire. Et finalement, bah, je suis allé à la biocop, et, euh, et puis bah, je suis tombé là-dessus. <rire> je me suis dit, bon, à la limite, on va pas s'emmerder à faire une boisson... Si euh, elle peut, enfin si elle est déjà faite entre guillemets, euh, après bon, si c'est vraiment sur de la résilience, des trucs comme ça, bon, ma euh, bah, foi, euh, pourquoi pas. Euh, là, j'en parle un peu en mode, euh, comment ça s'appelle Un peu comme pour de l'apéro, autre histoire de savoir ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est de la boisson qui est conservable froid deux ans, un truc comme ça, donc dans un sens c'est cool. Mais euh, ouais, ça a une odeur, euh, je ne sais pas trop comment vous la décrire, mais c'est assez neutre. Il y a un petit goût de, de, de plante, je sais pas trop quoi, mais euh, bon. Enfin, en, en, en odeur en tout cas. Hum. Oh la vache Oh la gueule j'ai dû faire hum. Ok. Ah, c'est grave euh, et appétissant hein. mais euh, hum. Ouais Ah oh, ça passe. On va dire, franchement, c'est comme si tu buvais du thé gazeux. <rire> c'est... Euh, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est pas mal. Une sorte de thé avec un arrière-goût de Coca. Vous voyez, un truc dilué avec bien beaucoup de flotte. C'est un peu... Euh, mitigé à ce niveau-là, ouais. Franchement... Euh... Ouais, franchement, mitigé. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Après, sur de l'apéro, je pense pas. Euh, je sais pas pour le titre, mais, euh, mais, mais, mais c'est pas mal dans l'idée euh, c'est une petite boisson qui change. Ouais, donc de la marque Voel, Voelkel, Kombucha Original. Ouais, c'est pas mal. Donc, euh, donc bah ma foi euh, ça peut être pas mal d'avoir deux trois de ces boissons là en stock. Euh, voilà. Ouais. Ouais, juillet 2022, ouais, c'est bien, non ça veut dire que c'est ouais, c'est conservable sûrement deux ans, ouais, c'est cool. C'est cool. sur euh, euh, Donc voilà, je parlais de différentes choses sur la chaîne des conserves et tout, même si je ne m'y connais pas des masses, mais euh, histoire d'avoir un minimum de conserves, bon, c'est un autre sujet, ça. Vous avez euh, du coup, non, c'est là, une, une pop-up, un truc sur euh, une vidéo que j'ai fait. Je euh, si vous fais ça si ça vous penche. Euh, je suis débutant sur YouTube, euh, bref, bref, bref, bref, on s'en fout. Donc, le kombucha ben, en boisson fermentée, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut, si jamais tu es dans le cadre de euh, une grosse catastrophe qui fait que tu peux pas avoir de boissons fraîches et autres, et des boissons qui se conserve longtemps surtout, ça peut être une alternative intéressante. Le goût est, hum, est pas mal. C'est intéressant. Ouais, une sorte de. Vraiment, on dirait du thé gazeux du thé gazeux. Voilà, donc euh, bah, j'ai un avis assez mitigé là-dessus. Euh, je pense que ça peut être pas mal d'en avoir un petit peu des, des bouteilles comme ça à la limite si elles sont déjà faites, ça se conserve deux ans On en garde 5-6, ça peut être cool d'avoir ça en complémentarité euh, de conserve sur de l'alimentation euh, dans le cadre d'alimentation longue conservation, dans le cadre des boissons conservation. Euh, sur les boissons gazeuses en, en général, je ne sais pas trop si c'est longue conservation mais euh, mais dans ce sens-là ça peut être cool donc euh, donc voilà est-ce que le kombucha peut être bien pour l'apéro bah disons que ça peut ça peut changer ça peut être quelque chose d'assez léger pour le repas ou même sur un repas je pense que ça peut être pas mal mais bon il faut, faut aimer ce genre de ce genre de goût quoi c'est vous qui voyez à ce niveau là Bon bah en tout cas, bah, merci aux derniers abos, c'est cool, il y a des petits commentaires, c'est cool, on est 25 abonnés, là. enfin vous êtes 25 abonnés plutôt, donc merci à vous tous, il euh, y a pas mal de vues sur la vidéo du sac de je vais voir, je crois que je peux vous rajouter une deuxième pop-up, je, je suis pas sûr, mais on verra, euh, c'est grave cool, il y a plein de vues, euh, donc ça c'était ma version finale, euh, mais... Depuis, je me suis fait une autre version, un truc encore plus complet que je voulais vraiment j'ai... Euh, bah actuellement, j'ai 99% de tout ce que je voulais dans mon dernier sac de vacation. Je vous ferai une vidéo sur ça euh, dans un moment, hein, on a le temps. Et puis, bah, si vous avez des suggestions de vidéos, des trucs qui vous intéresseraient, ou je sais pas, peut-être des dégustations, des, des trucs un peu dans ce sens-là... Euh, je suis ouvert à tout. J'ai pas de, j'ai pas trop d'idées là, euh, mais je pense que je vais faire... Euh, des mini vidéos du contenu du sac d'évacuation, genre la partie euh, communication, surtout que je voulais rajouter ça, mais j'en parlerai plus tard. Euh, donc, communication, habillement, euh, bouffe, peut-être euh, voilà. Et je calerai peut-être de temps en temps des vidéos un peu hors série des trucs que j'ai fait avant de faire cette chaîne là euh, par rapport à de la bouffe, des tests, des, des essais, des. J'ai même fait une, une, une vidéo en accéléré, un truc là, je vous montrerai. Voilà. Bah sur ce, bah bonne soirée, bon apéro. Et puis, bah. Puis, bah, une prochaine. Allez, ciao!